Tu mets le feu sous la poêle, tu vois Un filet d'huile d'olive, une gousse d'ail que tu as écrasé au couteau discrètement. Tu saisis le moment où l'homme commettra invariablement l'indéfendable, c'est-à-dire qu'il ira profaner la nouvelle divinité. Ce qu'on appelait avant, dans les grosses têtes de bouvard, les mains baladeuses. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. c'est du chinois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 Le niveau de misogynie est dément en fait. Ah bah oui. Alain, où passes-tu Noël Je ne savais pas. Qu'est-ce que vous pensez mettre sur la table le soir de Noël Une belle recette, un bon manger. Est-ce que ça te dirait de savoir cuisiner le fait d'hiver au jus Au jus Oui. Pour le rendre bien juteux. Bien. Donc je vais t'apprendre aujourd'hui à cuisiner au 21e siècle un bon fait d'hiver juteux. Qui te permettra de recueillir à peu de frais avec un très très peu de matières premières, donc hein, les courses, tu en auras pour euh, quasiment rien, euh, un beau buzz qui va durer une petite semaine, qui va te rapporter beaucoup de clics, beaucoup de vues, beaucoup de hashtags, laisser une grosse traîne sur Google pendant des années et peut-être même niquer la vie de quelqu'un. Ça t'intéresse ouais, Alors juste avant ça. Si on se rappelait qu'on était. On était à pas loin de Noël. Ah, on est pas loin de Noël du 17 au 25 décembre. Qu'est-ce qui se passe alors Bah, il se passe que déjà, comme il n'y a pas Christophe. Ben voilà. pas... Déjà, vous aurez des plus grosses remises parce que Christophe, euh, qui est un peu la main du docteur Gang, mais euh, qui, tend, qui tend les cordons de la bourse et qui les ouvre rarement, n'est pas là. Et en plus, il n'y a pas Christophe. Il y a Nono. Et, et qu'est-ce qu'il fait Nono à Noël du, 20, du 17 au 25 décembre Il double les remises groupées. Ce sont les remises que vous obtenez au cours de l'année en mettant les produits dans votre panier. Elles sont, elles, sont, elles, sont, elles sont existantes, mais elles sont simples, quoi. C'est 8%, 10%, 12%, 14%. À Noël, elles, double. C'est pas 8, c'est 16, c'est pas 12, c'est 24, c'est pas 15, c'est 30, c'est pas 20, c'est 40% de remise, tout ça jusqu'à 50%. Jouez, jouez à mettre des séminaires, des contenus payants de Stéphane Edouard dans votre panier et jouez à voir le montant de la remise que vous allez pouvoir décrocher sur vos commandes. Alain, c'est la dernière fois avant Oh là, avant mai, hein avant l'anniversaire. Avant l'anniversaire, enfin, mais si vous ne me croyez pas en disant « oui, il y aura bien une promo le mois prochain ben, », je vous conseille de demander aux anciens qui suivent la chaîne depuis longtemps, ils savent très bien qu'entre mai et la fin d'année, il n'y a rien eu, et ben, ça sera pareil, entre maintenant et l'anniversaire, il n'y aura strictement rien. Alors oui, vous allez me dire « ah, ils soldent tout, tout, tout, c'est pas vrai, il n'y a pas l'offre VIP, ben, VIP ». L'offre VIP, c'est déjà une façon intelligente de consommer mes séminaires a pris un petit peu plus accessible, on ne va pas solder les soldes, on n'est pas Babel Wed, on n'est pas au souk, en échange, parce que c'est Noël et que j'ai envie de marquer le coup, et que vous êtes sur la chaîne du sociologue à lunettes, je vais vous offrir un... Les lunettes euh, petit euh, lumière bleue. Les lunettes du sociologue. Alors, vous allez me dire, mais il ne connaît pas ma vue, etc. Non, non, je ne suis pas opticien, je ne fais pas partie de ce gang. Euh, ce sont des, des, des lunettes anti-reflet pour les écrans, vous savez, pour avoir moins de fatigue oculaire par rapport à la lumière des écrans. Comment elles me vont, Alain Pas mal, écoute. Hein, ouais. C'est bien. Ouais. Tu, tu mettras un petit plan de coupe là où on les voit en... on les voit mieux. Donc c'est pas un truc re... Non, c'est vraiment celle-ci que vous allez recevoir. Regardez bien, exactement celle-ci dans le, dans le même étui. C'est valable pour la France euh, métropolitaine. Euh, oui, France métropolitaine, parce que oui, de temps en temps, il y en a un qui nous écrit du Japon, ben, bon, c'est très compliqué en, ter en termes de logistique, donc France métropolitaine bien sûr, ou limitrophe, hein. je crois que Belgique ça marche aussi, mais enfin si vous habitez alors, en Tchécoslovaquie ou quoi, ça va être compliqué. Ça c'est pour euh, marquer Noël. Alors Alain, de quels ingrédients as-tu besoin pour la recette du fait d'hiver au jus Alors tu as besoin soit d'une agression sur un manifestant, avec un peu une tête de français, quoi, un peu une tête de français de souche, ou sur un dépositaire de l'autorité publique. Donc, par exemple, un motard, un agent, un, un, un CRS. Un... Mais bon, ça, ça se termine généralement. Tu as, as du mal à monter en neige. Étais, au niveau du montage en neige de la sauce, ça prend pas, médiatiquement, ça ne prend pas. Tu manques de relais d'opinion, tu n'as pas Libération avec toi, tu n'as pas Slate, tu n'as pas Omar Sy, tu n'as pas les collectifs, tu n'as pas Agnès Jaoui, tu comprends tu manques de collectif et tu manques de tissu associatif pour faire tenir la sauce. Donc tu peux mettre un peu de maïzena, un peu de fécule de pommes de terre, mais euh, ça ne remplace pas un bon tissu associatif, tu comprends Donc comme tu as du mal à monter la sauce, ça va généralement se terminer par une grande mensuétude judiciaire et la relax du prévenu, qui pourra ainsi recommencer. Comme par exemple, on l'a vu récemment avec un motard euh, des forces de l'ordre percuté par un multidélinquant, euh, qui, je crois, a perdu l'usage, enfin a une invalidité permanente, le mec a eu un rappel à la loi, quoi. Ça, c'est si vraiment c'est la recette du pauvre, quoi. Maintenant, il y a mieux. Moi, ce que je te conseille, c'est l'outrage à F. Hein, tu sais, F, c'est la, la, la, nouvelle, la nouvelle divinité. Et quand il y a outrage à F, hein, c'est-à-dire à la femme, le tribunal médiatique se substitue, voire s'ajoute, au tribunal officiel. Et devant la cour duquel, généralement, le prévenu, il ne sort pas avec un rappel à la loi et euh, le juge qui lui fait un clin d'œil. Il sort au chômage, à poil, sans possibilité, sans délai qui permettrait aux esprits de se calmer un peu, et sans pouvoir faire appel, sinon il prend pire. Hein Alors, ça c'est pour les tu as Tu as les ingrédients ou pas tu, tu sauras les acheter ouais, là, je Tu vas à ton marché dans la presse, dans les revues de presse, tu vas trouver des ingrédients de, de ce type-là. D'accord Toujours les prendre plutôt bio et kilomètre zéro parce qu'ils ont poussé près de chez soi. C'est important au niveau de l'empreinte carbone. Donc, ensuite, la recette, c'est facile. Donc, la recette de l'agression sur F. Tout, donc, on va, on va donner, là, on donne la recette théorique, puis après, on prendra l'exemple du jeune pilote de Formule 1 russe, Nikita Mazepin. Donc, un, faire de la veille sur des célébrités qui sont au max de leurs capitaux. C'est quoi les capitaux, Alain C'est économique, symbolique, et il y en a la troisième. Eh ouais, physique, symbolique, économique. Ouais. Toi, par exemple, Alain, bon, vous le voyez pas, ouais. euh, il, est, il est svelte, il est sportif, t'es au top, t'as quel âge Je suis pas de 40, Tu hein. T'es au top de ton capital physique, qui va se mettre à décroître. Non. Si tu veux, <rire> si tu souhaites, bon, il va se mettre à à stagner, on va dire. T'es au top de ton capital physique. Es-tu au top de ton capital symbolique et économique t'es pas mal bon d'accord très bien alain tu es une, une super star euh, comme christophe que, que, comme, comme tous bon bref en tout cas une célébrité c'est quelqu'un qui a un max de capital plus que plus plus, plus que toi sans vouloir t'offenser plus que l'immense majorité des gens physique économique ou ou, ou ou symbolique donc tu fais de la veille sur ces gens là les gens très beaux ou les gens très riches ou les gens très connus tu y es Ou les trois deux tu surveilles leurs publications temporaires, qu'on appelle désormais des stories sur tous les réseaux, et, et, et plus malin, tu surveilles également les stories des amis qui se taguent souvent avec ces gens-là. Tu, tu suis les stories des gens qui se taguent avec les célébrités, parce que quand tu connais une célébrité, tu as tendance à toujours vouloir l l, le, le taguer, tu comprends Tu te montres quelque part avec une personne connue, tu fais ta story, et puis tu tagues pour qu'on voit bien ta valeur sur le marché augmente, Puisqu'on voit ton lien de parenté ou ton lien d'affinité avec la notoriété. Est-ce que tu y es te perds pas dans la recette. Troisièmement, tout à coup, on est parti de quoi D'une cinquantaine de célébrités, 50-100, tu vas te retrouver avec euh, 4, 3, 4, 500 stories de gens qui se sont tagués dessus. Ça fait, ça fait trop. Tu ne peux pas cuisiner un truc avec... Donc là, il faut commencer à trier. À écrémer un peu. À écrémer, à discriminer. Donc il faut trier et repérer les stories qui ont ces deux qualités-là. Un, qui se passe de nuit, parce que généralement, c'est là que ça glisse, c'est là que ça dérape. Et deux, dans des espaces confinés. Là, tu vas passer de 3, 4, 500 stories à, mettons, moins d'une centaine, d'accord Là, tu chopes celles où les jupes sont les plus courtes et où les robes s'arrêtent le plus bas, tu comprends Celles où les femmes se dénudent. Donc là, tu passes d'une centaine à une dizaine ou une vingtaine. Ensuite, tu mets le feu sous la poêle, tu vois un filet d'huile d'olive, une gousse d'ail que tu as écrasé au couteau discrètement, tu saisis le moment où l'homme commettra invariablement l'indéfendable, c'est-à-dire qu'il ira profaner la nouvelle divinité. Ce qu'on appelait avant, dans les grosses têtes de Bouvard, les mains baladeuses. À l'époque où il y avait l'outrage à la pudeur, les mains baladeuses, sous, sous, sous, ce, sous ce vocabulaire qui est euh, honni maintenant. Euh, et on, alors, dans, dans l'exemple qu'on va voir avec Madzepine, que, que tu montreras maintenant, là, on verra que ça aurait été une autre femme qui aurait joué au même jeu, problème, il n'y aurait pas eu, tu comprends Une autre femme aurait fait mine de tâter le balconnet, tu vois, ou de, de, de voir s'il y avait du monde au balcon, comme on disait dans le monde d'avant. Ça serait resté très mignon, et agression, il n'y aurait pas eu. Mais parce que c'est un homme, tout à coup, agression, il y aurait. On a d'ailleurs le tableau avec les deux femmes qui se tiennent le, le téton comme ça, je ne sais plus qui c'est. Un tableau très connu j'ai oublié le titre, évidemment. Mais euh, et... quelle époque Ouf, euh, époque Renaissance. Ah d'accord, tu le mettras en post-production. Ensuite, l'homme s'est livré donc, à la profanation, donc ensuite tu le voues au gémonie, ça c'est très très important. Donc tu jettes dans la poêle plein de pétitions et plein de hashtags. Ça c'est pour bien parfumer, pour donner un certain fumé, tu vois. Et ensuite tu fais pression, donc tu utilises une bonne cocotte minute, pour finir, tu fais pression sur ses employeurs pour qu'ils se retrouvent au chômage et inemployables. Voilà. Et là tu as bien réduit tout le jus, et tu verses. Et c'est prêt. Alors on va voir si ma recette marche. On va maintenant tester avec le nouveau fait divers, juteux, que tout le monde aura oublié dans trois jours, si ce n'est déjà fait, l'affaire Nikita Mazepin. Alors qui est Nikita Mazepin Tu l'ignores peut-être, tout le monde l'ignorait en fait jusqu'à il y a 15 jours. C'est un pilote de Formule 1, c'est un fils à papa, c'est un pistonnet en réalité de la Formule 1, qui a obtenu son siège par la fortune de son père, qui est un oligarque russe du pétrole et des produits chimiques. Donc on imagine que tout ça... Il a baigné dans un océan de vertu et de probité dès la naissance. Ce qui est intéressant, ce n'est pas lui ou son anecdote, c'est la percussion des plaques tectoniques. Il y, a, il y a quatre plaques qui se percutent, deux fois deux. Il y a d'abord l'Occident contre le monde encore slavisé, c'est-à-dire qui n'est pas, pas passé au, au, à travers le brainwashing féministe, « #MeToo par lequel nous sommes passés depuis 2015. Et ensuite, il y, a la percussion de... il y a une autre percussion de plaque tectonique qui est celle des les 99% versus les 1%. Euh, mon copain Anton, qui vient de sortir un bouquin euh, que tu montreras d'ailleurs à l'écran, s'il te plaît, Anton Malafayev, La psychologie des nouveaux riches, hein, parce qu'il n'y euh, a, a pas que les Traoré qui bossent en réseau, hein, moi aussi, je mets en avant les productions de mes amis, et puis j'aimerais bien que ce soit également euh, réciproque. Je sais que Pierre-Yves le fait souvent, ça, euh, que on leur passe le bonjour. La psychologie des nouveaux riches, Anton Malafayev, qui est un copain russe que vous avez déjà vu passer sur la chaîne tu mettras le petit entretien qu'on a fait ensemble il y a des années. Je suis consultant en stratégie et organisation internationale, ma spécialité est euh, l'intelligence interculturelle. C'est en fait la sociologie internationale. C'est-à-dire qu'on prend les problématiques de la mentalité, de la sociologie locale dans un pays, ensuite en fonction de ça, on va adapter le marketing, le management, l'organisation, la hiérarchie, etc. Les produits également, on va adapter à ces particularités-là afin de pouvoir vendre en fait mieux dans le, dans le pays euh, destiné. Voilà. Et donc, euh, Par exemple, si moi je voulais ouvrir une filiale de matconsulting consulting en Russie et que je pensais y appliquer les mêmes arguments de vente. Le même ça marchera même, pas, même, ça marchera les pas les mêmes éléments de langage ça marchera je m'implanterai complètement voilà. et toi voilà. tu es censé entre les deux m'expliquer attention ton activité, ton type de client etc., en Russie nécessiterait voilà. de changer ça ça, ça ça ça, fait, ça ça ça fait. les seuils de richesse en disant que de mémoire je crois que le peuple ça va jusqu'à un million de capital tout confondu, résidence principale comprise, la bourgeoisie de 1 à 5 et les riches euh, de 5 à 500 millions, je crois, et les ultra-riches au-delà de 500 millions, d'accord Donc là, tu es sur un ultra riche Le mec, il pèse 5 milliards. 5000 millions. Et donc, pourquoi est-ce que j'insiste sur ce différentiel de, de capital Parce que, autant la première des percussions, c'est-à-dire monde occidental contre monde slavisant, on peut la discuter, on peut la nier, on peut dire que c'est pas vraiment un Russe, que c'est un cosmopolite, un apatride, qui devrait savoir que ça va choquer, etc. Oui, ça je veux bien. Par contre, ce qu'il a beaucoup de mal à comprendre, et c'est ce que j'appelle la jurisprudence Tyson, ça précède beaucoup MeToo, c'est que les sportifs de haut niveau et les ultra-riches ont de ça en commun que les rencontres, je l'ai déjà dit, je le répète, ne fonctionnent pas sur, comme nous ça ne fonctionne pas sur un modèle traditionnel. Le rapport à la nudité n'est pas le même, le rapport à l'avant n'est pas le même, à l'après n'est pas le même. Les anecdotes sont fleuves. Et ça concerne toujours des gens qui ne comprennent même pas le problème. Tyson a fait de la prison pour ça. Sa cour, composée de, du juge ou de la juge, je ne sais pas, et des jurés, avait simplement refusé de croire qu'une femme pouvait venir s'offrir à un champion du monde des poids lourds, entre guillemets, sans rien attendre en échange et sans qu'il y ait de phase de rencontre. C'est vraiment un déni de réalité, quoi. C'est un phénomène. Les gens n'arrivent pas à penser au-delà de ce qu'ils ont toujours vu. Ils n'arrivent pas à imaginer qu'il y, y a des sociétés où les rencontres ne fonctionnent pas de la même façon, où les échanges ne sont pas, d'une certaine façon, tarifés, même si ce n'est pas une tarification, c'est une tarification euh, symbolique. Donc, le fait d'avoir passé un moment euh, dans les bras du, de, de la star du moment, c'est déjà une gratification, tu comprends Moi, je ne juge pas. Enfin, encore une fois, je décris le réel. Si ça vous agace, agacez-vous contre le réel, pas contre celui qui vous aide à le décrypter. Et donc, la jurisprudence Tyson, qui ensuite s'est reproduite avec, euh, plus récemment, Huxain Bolt, enfin, au dernier JO, il a eu une aventure comme ça, avec une, une autre athlète, ou, qui ne parlait même pas la même langue. Il n'avait aucune langue en commun. Et, et du coup, on, a, on lui a fait un procès d'intention, en disant que c'est pas possible. Euh, et il a dit, mais d'abord, ce n'est pas votre culture. Moi, ça ne me pose aucun problème. Ma femme non plus. Et en fait, on euh, ne s'est pas parlé, je lui ai montré mes abdos. Mais en fait, pour les journalistes euh, me et européanisés, ce n'était pas pensable, en fait, tu vois, que, ça, que ça se produise comme ça. Donc, ceux qui déduiront beaucoup trop rapidement que je défends le comportement de Mazépine, que tu vas maintenant remontrer en vidéo, ont tort. Il a l'arrogance d'un enfant de milliardaire, en plus russe. C'est un pilote médiocre, humainement. Il s'est montré coupable, les initiés le savent, de chantage vis-à-vis d'un autre pilote de la communauté. On se laisse à penser que George Russell, euh, on ne le verra pas de sitôt avec une femme euh, nue au bras, et à la limite, pourquoi pas et Je pense que le sport mécanique gagnera beaucoup en glamour et en attractivité, à avoir des métisses comme les Lewis Hamilton, à avoir des noirs, à avoir des gays ou, euh, si tu veux, des à sortir du paradigme de Sébastien Loeb et euh, voilà, ce, ce genre de mec-là. Donc moi je suis pour, mais euh, ce mec est quand même un connard. Enfin, il faut avouer, voilà, il fait chanter un, un pilote euh, sur son coming out euh, qui n'est pas encore fait. Dans la voiture, ce n'est pas ma façon de vivre, ce n'est pas ma façon de m'amuser. J'ai connu des gens comme ça, j'ai connu ce type de, de, de mec qui, qui, qui sort avec des babes euh, qui payent plus ou moins parce que Là aussi, c'est tabou, hein. l'échange tarifaire est extrêmement tabou, hein. on, on le passe sous silence. Euh, les hommes ne sortent pas entourés de jolies filles en mini jupe gratuitement. Hein. Ça peut vous choquer, mais c'est la, la réalité. Hein. J'ai vécu sur la Côte d'Azur, je suis sorti à Monaco. Dans les boîtes de nuit à Paris, par exemple, les filles du carré VIP, la, la moitié sont payées pour être là. Hein. Mais payées, euh, elles, sont, elles font partie d'agences. De, de, qui sont des agences officiellement d'événementiel je n'ai pas dit que, que c'était de la prostitution, c'est simplement que les boîtes ont besoin d'avoir ce type de filles-là, et en fait, pour être certain, pour ne pas être soumises aux aléas de « un jour on en a, un jour on n'en a pas », elles payent des agences qui les font venir de l'Est, qui leur payent 50 ou 100 balles la soirée, l'agence évidemment prend beaucoup plus, mais enfin, c'est le principe du consulting, et comme ça, la boîte est garantie que les soirs d'affluence, elle aura des ribambelles de blonde, de brune, en mini-jupe, dans ses carrés VIP pour que les hommes... Pour les impressionner paye la bouteille ça vous fait gerber c'est pas moi qui l'ai inventé j'ai pas inventé le monde j'ai pas inventé le marché je décris comment ça se passe c'est agacez vous de la bonne personne donc déni de réalité comportement individuel dans certains de ces mini mondes qui ne sont pas pensables de l'extérieur n'étant pas pensables, ils ne sont pas pardonnables n'étant pas pardonnables, ceux qui s'y adonnent sont coupables un coupable en l'occurrence sans victime, puisque dans l'affaire Mazépine, il n'y a pas de plainte formelle, il n'y a pas de plainte même informelle. La fille euh, victime, soi-disant victime de, de, de l'effleurement, le dédouane publiquement en écrivant qu'ils se connaissent depuis des années, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Et quatrièmement, euh, c'est même elle, dit-on, à vérifier. Évidemment, les stories ont disparu, mais les articles se contredisent là-dessus. C'est même elle qui l'aurait publié en premier si agression il y avait eu, le premier destinataire de cette vidéo eût euh, été la police. Ou les polices, ou euh, je ne sais pas quoi, Interpol, j'en sais rien, euh, en la publiant naïvement sur Instagram, tu vois. C'est une preuve de candeur tendant à laisser penser qu'elle ne voyait même pas le problème. Donc Alain, as-tu compris la recette du fait d'hiver juteux et vas-tu être capable d'en cuisiner à tes amis, à tes parents à, à Noël c'est un peu à bah, entraîne-toi. Ouais. Je te dis, c'est un travail de veille. Ouais. Et euh, les ingrédients sont, sont simples, hein. vraiment. Euh, on répète les... Alors, on va, on va bien lister les ingrédients à l'écran, comme dans une vraie recette. Tu vas me les faire défiler de base en haut. Tu sais, comme dans une recette de cuisine traditionnelle, ouais. comme dans les recettes d'Aurora, <rire> qu'on salue parce qu'elle ne nous regarde pas. Pas Aurora euh, qui fait chier que les cafés, non, non, Aurora euh, Cortopassi. Donc, le vrai ingrédient que tu dois choper, ce n'est pas l'agression sur le manifestant ou sur le, le, le dépositaire de l'autorité. Ça, ça ne monte pas. Ça ne mousse pas. Tu auras besoin de mettre trop de maïzena. Donc Tu prends euh, un outrage à une femme, si possible jeune, et, et si possible apprêtée euh, un peu euh, sans défense. Tu comprends Ensuite, tu fais de la veille sur des célébrités qui ont un max de capital. Tu surveilles leurs stories et les stories des amis qui se dessus. Tu repères celles se déroulant la nuit dans des espaces confinés tu chopes le moment où une fille est plus dénudée que les autres, tu chopes le moment où l'homme aura un regard ou un geste déplacé, tu jettes dans la poêle, sur un feu vif, des gémonies, des pétitions et des hashtags, et ensuite, à la cocotte minute, donc sous pression, tu mets sous pression les employeurs pour le foutre au chômage. Regardez autour de vous, je vous garantis que c'est exactement comme cela que ça va se passer, et vous pourrez dire que vous aurez découvert la recette du fait divers au jus, d'abord chez Tonton Stéphane